Un très bon webinaire et puis à toi David. Merci merci bien. Alors je viens de démarrer le, le, le la retransmission donc je vais juste attendre que ça me confirme que c'est bon. Ça a l'air ça a l'air ok. Donc je peux me lancer. Donc bienvenue à tous pour ce pour ce webinaire. Alors on a plusieurs types de webinaires. À l'instant Z, on a des webinaires notamment d'introduction qui permettent à ceux qui ne connaissent pas trop la gouvernance partagée de, de leur présenter euh, voilà, notre façon de l'aborder. Et puis là, on est sur un webinaire focus, c'est-à-dire qu'on va traiter un point relativement technique qu'on n'a généralement pas l'occasion de euh, traiter en formation. Et euh, ces webinaires focus, eh bien, ça nous permet euh, surtout de nous de créer de la matière qu'on peut ensuite redonner distribuer aux personnes qui euh, suivent nos formations. Donc, allons-y euh, dans ce sujet-là. Et pour commencer, eh bien, je voudrais repartager un petit peu cette, euh, euh, notre fameux donut, pour ceux qui l'ont déjà rencontré. Donc, Le donut, c'est une image qu'on a, qu a créée pour essayer d'ancrer un certain nombre de concepts autour de la gouvernance partagée. Et je vais faire un petit résumé euh, d'où il vient. Donc, il y a plusieurs façons de s'organiser autour d'un projet, dans une organisation ou dans un collectif. Et notamment, il y a ce que tout le monde connaît, l'autorité centralisée, c'est-à-dire qu'on a un chef ou un ensemble de chefs vers qui on se retourne régulièrement pour prendre des instructions, pour poser des questions, pour faire valider le travail qu'on effectue. Et puis, pour de multiples raisons que je n'ai pas envie d'évoquer ici, il arrive qu'on ait envie d'essayer de se passer de ce rôle-là, d'où euh, la création du fameux donut. Euh, c'est-à-dire qu'on va, euh, à un moment donné, de dire « il n'y a plus de chef ». Et nous, on identifie deux situations qui ne sont pas toujours fonctionnelles et qui peuvent apparaître. Euh, la première, c'est ce qu'on va appeler la « duocratie », c'est-à-dire que sans le chef, eh bien, chacun va tirer un petit peu de son côté sur la couverture pour essayer d'amener l'organisation à répondre à, à ses attentes. Et puis, c'est celui qui tirera le plus fort qui va le plus embarquer le, le collectif ou l'organisation quelque part. Et si tous ces gens-là euh, tirent dans des directions opposées, eh bien ça va générer un certain nombre de conflits, euh, de, de tensions et puis, on risque de perdre des gens sur la route parce qu'ils ne sont pas entièrement satisfaits. Joy, je crois que tu peux juste faire laisser rentrer Bruno, qui est dans la salle d'attente. Voilà, la deuxième situation euh, qu'on identifie, euh, c'est celle qu'on va appeler euh, l'organisation euh, gouvernance horizontale, c'est-à-dire qu'on se considère tous avec la même capacité de décision et du coup, chaque fois qu'il y a une décision à prendre, eh bien, on va systématiquement la ramener au groupe pour prendre une décision collective. Et puis ça, même si l'intention est très louable, eh bien, on se rend compte dans la pratique que prendre toutes les décisions d'une organisation de cette façon-là, eh ça, ça consomme beaucoup de temps, hein, le temps étant une ressource, et une ressource qui a un impact sur l'engagement donc, au bout d'un moment, on peut se désengager d'une organisation parce qu'on passe trop de temps à prendre des décisions tous ensemble. Voilà, donc, plusieurs formats. L'autorité centralisée, la douocratie et l'organisation à centre vide. C'était un passage assez rapide parce qu'on va le retrouver sur la question des domaines d'autorité. Qu'est-ce qu'un domaine d'autorité Alors, Je me suis fendu une petite une petite euh, définition, c'est un champ de décision qui est confié à une personne ou à un groupe de personnes. Donc, parmi, et je vais le faire un petit peu graphiquement parce que ça sera plus simple à comprendre, dans une organisation, il y a tout un ensemble de décisions qui doivent être prises au quotidien. Donc ça, c'est l'ensemble des décisions parmi lesquelles on peut distinguer euh, notamment celles qui sont importantes et celles qui ne sont pas importantes. Celles qui ne sont pas importantes, c'est euh, avec quelle est la couleur du stylo que j'utilise pour, euh, pour écrire sur mon document. Et encore, dans certaines, dans certaines organisations qui font de la qualité, euh, il y a des recommandations sur ce type de sujet. Et puis, il y a des questions qui sont importantes, comme par exemple des questions budgétaires. En gros, on pourrait résumer en disant que les questions importantes, on va en référer à quelqu'un pour prendre cette décision. Donc, si on est dans une autorité centralisée, on va poser la question au chef pour qu'il valide une décision. Si on est dans un groupe qui fonctionne sans chef, eh c'est le genre de questions qu'on va justement ramener au niveau du groupe. Et puis ensuite, il y a les questions qui ne sont pas importantes que spontanément on va se permettre de prendre seul si c'était aussi simple que ça, ça irait bien le problème, eh c'est qu'entre ce qui n'est pas important et ce qui est important il y a une grande zone de flou il y a une grande zone de flou où il y a des choses on ne sait pas trop si c'est pas important ou si ça l'est et puis selon les situations qu'on va rencontrer eh bien, ça va générer du conflit par exemple, entre un patron et son employé, si cette zone d'importance elle n'est pas mise au même endroit. Parce que l'employé, là, il ne va pas venir demander validation pour certaines choses qui semblent importantes au patron. Et par contre, il va venir poser des questions pour des choses qui ne semblent pas importantes au patron. Euh, on peut aussi avoir la situation euh, d'un patron qui veut extrêmement contrôler son organisation, donc où il considère que toutes les décisions sont importantes, alors que l'employé, lui, il n'a pas cette perception, et puis surtout, il a peut-être besoin de pouvoir prendre des décisions à certains moments, alors qu'il n'a pas assez de disponibilité de ce patron, puisqu'il essaye de donner son avis sur tout, ça lui demande un travail énorme, et peut-être qu'il a deux, trois, quatre jours pour traiter les emails, les nombreux emails qu'il va recevoir, pour lui demander si on a le droit de faire ci ou si on a le droit de faire ça. Là, j'ai utilisé... Des exemples dans un univers hiérarchique, mais bien sûr, on a exactement le même exemple dans euh, une organisation en gouvernance partagée, puisque entre Jacques et Jules, prénom d'emprunt, euh, il y en a certains qui vont considérer que certaines décisions sont importantes, alors que les autres les considèrent comme pas importantes. Et dans cette différence de perception, eh bien, là aussi, résulte ré, ré, euh, se, se trouve la, la possibilité d'un conflit ce qui nous amène à l'objectif numéro un pour s'intéresser à ce que sont des domaines d'autorité eh c'est de limiter les conflits d'accord chaque fois qu'on ne s'entend pas sur ces limites là eh bien, il y a la potentialité d'un conflit euh Donc ici, euh, ben je, en fait je l'ai déjà dit, <rire> euh, là c'est l'ensemble des décisions qui doivent être prises par l'organisation et dans le cadre où c'est un fonctionnement centralisé, c'est le chef qui décide et puis dans le cadre de gouvernance partagée, c'est le groupe qui décide. Donc plus ce cercle important au milieu est grand, plus ça va demander de ressources. Plus ça va demander de ressources au chef qui décide ou au groupe avec, dans les deux, un grand risque. Celui du chef qui décide, c'est qu'à un moment donné, il soit submergé et puis qu'il décide de simplifier le fonctionnement de son organisation pour avoir un minimum de choses à décider. Et puis, dans le cadre du groupe, eh c'est ce temps qu'on va passer à décider ensemble. Donc, une bonne question à se poser, dans tout type d'organisation, mais particulièrement en gouvernance partagée, c'est est-ce qu'on est capable de se faire suffisamment confiance les uns les autres pour accepter que certaines décisions soient prises sans nous Est-ce que j'accepte que un champ, un certains champs de décision, euh, par exemple des décisions budgétaires, des décisions liées à la communication, des décisions concernant euh, des éléments de production, soit pris sans que moi, membre de l'organisation, je sois consulté. Et si la question c'est oui, eh bien, on peut travailler sur la gouvernance partagée, du moins de la façon dont nous, on le, on le préconise. Alors, ops, je passe là-dessus. Euh, donc, ça nous amène à l'objectif numéro 2 pour s'intéresser à ces domaines d'autorité, c'est de fluidifier la prise de décision. Fluidifier, c'est rendre plus rapide, rendre plus simple un certain nombre de décisions qu'on identifie comme telles. Alors, je reviens sur mon schéma de l'ensemble des décisions qui doivent être prises par l'organisation. On peut identifier ces champs d'autorité. Par exemple, il y a un champ d'autorité ou un champ de décision qui concerne toutes les décisions qui sont liées à la communication. Et puis, à l'intérieur de ce champ-là, on peut encore le découper en plus petits bouts, comme par exemple le champ de toutes les décisions qui concernent le site web. Donc, on est dans un système de cercle inclusif. Le site web est inclus dans la communication. Là, j'ai représenté le budget, mais j'aurais pu inclure le budget dans des décisions qui, sont, qui ont lieu autour de tout ce qui est financier, par exemple. Et l'ensemble de nos décisions peuvent être comme ça, séparées en différents groupes. Ces différents groupes, eh bien, on peut les mettre en relation avec ce cercle important, c'est-à-dire que de toutes les décisions qui concernent la communication, il y en a certaines qui sont importantes, et puis il y en a certaines qui sont euh, moins importantes. Alors Faisons maintenant un petit parallèle avec... Euh, les holarchies. Ce qu'on appelle holarchie, c'est cette structure en cercle et rôle qu'on utilise en gouvernance partagée, en tout cas qu'on utilise en holacratie, en gouvernance cellulaire, etc. Et puis, dans cette holarchie, eh on a généralement un premier grand cercle qui s'appelle le cercle d'ancrage ou le cercle de pilotage, qui est le cercle qui représente l'entièreté de l'organisation. Et puis, à l'intérieur de ce cercle, eh bien, on va découper différentes fonctions de l'organisation comme par exemple un département communication, enfin plutôt un cercle communication, un cercle finance, euh, et des rôles, comme par exemple un rôle pour s'occuper du site Internet, un rôle pour s'occuper euh, des médias sociaux, etc. Et donc quand on, fait, quand on met côte à côte ces deux représentations, ben on se rend assez vite compte qu'il peut y avoir euh, un certain nombre de parallèles. Par exemple, on peut se dire que l'ensemble des décisions qui concernent la communication ou en tout cas une bonne partie, peuvent être confiées au cercle communication, c'est-à-dire à toutes les personnes qui sont à l'intérieur de ce cercle et qui mettent de l'énergie dans la communication. De la même façon, les décisions qui concernent le budget peuvent être confiées ici au rôle finance, euh, qui sera peut-être à même de prendre les meilleures décisions. Ça, ça me fait revenir sur ma définition du début, d'accord donc, un domaine d'autorité, c'est un champ de décision qui est confié non pas à une personne ou un groupe de personnes, mais à un rôle ou à un cercle, en tout cas en gouvernance partagée. On pourrait avoir tendance à euh, faire ça de façon implicite, c'est-à-dire de partir du principe qu'à partir du moment où je crée un cercle communication, de façon implicite, il a le droit de prendre ses décisions sur tout ce qui concerne la communication. De la même manière, si je crée un rôle site web, je pourrais considérer qu'implicitement, eh il peut prendre toutes les décisions qui concernent le site web. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça, parce que dans ces décisions, eh bien, il y a celles qui sont importantes et celles qui ne sont pas importantes. Et plus on se rapproche des décisions qui sont importantes, plus à un moment donné, ça risque de frictionner. Je donne un exemple standard. Si on dit à la communication, oh, bah, vous décidez tout ce qui concerne la communication, mais pas vraiment en prenant le temps d'être sûr que c'est ça qu'on veut, bah, tout d'un coup, ils vont nous pondre un nouveau logo, en choisissant, en changeant la couleur de la charte graphique. Et puis, il y a plein de gens dans l'organisation qui vont dire, ouais, pourquoi ils ont décidé ça tout seul Donc, il s'agit bien, quand on confie un domaine d'autorité, de se rendre compte de ce que ça représente et de, de le formaliser assez précisément pour qu'on prenne le temps de réfléchir est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut donc ça c'est le grand risque de tout ce qui est implicite c'est que ça se met en place un petit peu tout seul ça semble un petit peu plus rapide mais il y a un certain nombre de choses qui ressortent par la suite et qui peuvent être plus longs à désamorcer à ce moment là donc qu'est-ce que ça veut dire que de confier un domaine d'autorité à un cercle ou un rôle donc si on délègue un rôle ça veut dire que la personne qui énergétise ce rôle eh bien, elle peut simplement décider comment elle fait les choses elle peut choisir euh, dans un cadre bien sûr, le cadre qui est posé par ce qu'on appelle les documents fondateurs de l'organisation c'est à dire est-ce que l'organisation a une raison d'être, est-ce que l'organisation a un certain nombre de valeurs, est-ce que L'organisation a défini une stratégie et des priorités. Est-ce que l'organisation a une charte, etc. Donc tous ces documents qui sont posés à la base de l'organisation viennent contraindre la personne à... Euh, le rôle plutôt, à prendre des décisions dans ce cadre-là. Mais par exemple, si j'ai confié le rôle site internet euh, à une personne, et bien cette personne peut décider a priori, de comment elle organise son site, de l'arborescence, des couleurs, etc., à moins qu'on ait confié explicitement une charte graphique à quelqu'un d'autre. Et comme personne n'énergétisant pas ce rôle, c'est-à-dire n'étant pas en relation avec ce rôle-là, eh bien, ça veut dire que je ne décide rien qui concerne ce sujet. C'est-à-dire qu'il est hors de question que si pas, je ne suis pas... Euh, le rôle site web, de pouvoir aller créer un petit site pour l'organisation, d'aller agir sur les fichiers du site, etc., sans demander la validation à la personne qui est en charge. Donc, l'intérêt ici, c'est que la personne qui est en charge, c'est quelqu'un qui est clairement identifié, donc je sais que je peux me retourner vers cette personne pour dire « Ah, j'aurais besoin de faire ci, j'aurais besoin de faire ça, est-ce que tu m'autorises à le faire, etc. » Voilà. Donc ça, c'est délégation à un rôle. Il y a l'autre cas, c'est celui de la délégation à un cercle. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait le cercle communication. Qu'est-ce que ça fait si je délègue un certain champ d'autorité, champ de décision à un cercle Eh bien, ça veut dire que les décisions qui concernent ce sujet-là doivent être prendre collectivement par les membres du cercle. Alors, ça peut déjà avoir un avantage, c'est-à-dire que si on est une grosse organisation, eh peut-être que les gens qui sont dans ce cercle communication, c'est 2, 5, 10 personnes. Et donc, ils auront déjà besoin de prendre une décision collective à 2, 5, 10 personnes. Ils n'auront pas besoin de consulter nécessairement les 60 autres personnes qui sont membres de l'organisation et qui sont engagées dans d'autres aspects du, du fonctionnement. Si les personnes membres de ce cercle veulent encore se faciliter la tâche, eh bien, ils peuvent créer des rôles à qui ils transmettent des parties de ce domaine qui est confié. Donc, C'est la situation qu'on avait tout à l'heure avec ce petit rôle site web. Ça veut dire que parmi toutes les décisions de la communication qu'on va prendre ensemble collectivement, eh bien, on a extrait celle du site web qu'on a confiée au rôle site web. Et là, c'est lui qui décide tout seul. Et puis, bien sûr, les autres membres de l'organisation, ben c'est la même chose qu'avec les rôles, ils ne décident rien euh, sans consulter le cercle. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour illustrer ça. On a pris le domaine d'autorité sur la communication et on va le caler sur la communication et le sous-ensemble site web sur le rôle site, par exemple. Il y a un autre point euh, dans ces, dans ces euh, champs d'autorité, parce que dans les définitions que j'en ai données jusqu'à présent, c'est si, si on me confie un domaine d'autorité, je fais ce que je veux, et les autres ne font rien sans me demander de valider. C'est un peu binaire. Et donc, il y, a une, il y a une voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est les règles. On peut créer des règles pour dire comment fonctionne le budget, comment fonctionne le remboursement des tickets, comment fonctionne euh, la communication, comment fonctionne la publication d'articles sur le site Internet. Et la question qui se pose, c'est quand et comment sont créées ces règles. Alors, pour créer une règle sur un sujet donné, eh bien, il faut cette vue confier ce, euh, ce sujet, ce domaine. Donc, si je veux créer une règle qui concerne la communication, eh il faut que je me sois fait confier le domaine d'autorité sur la communication. Si on n'a confié aucun domaine, eh bien, ça va être soit à l'ensemble de l'organisation, soit au cercle d'ancrage, dédicter l'ensemble des règles. Tout ce qui n'est pas attribué appartient finalement encore au cercle d'ancrage. Et du coup, c'est le cercle d'ancrage soit qui doit valider, soit qui définir comment ça fonctionne. Mais par contre, si on a délégué ce... Je reviens en arrière. Si on a délégué le domaine d'autorité de la communication au cercle COM, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le cercle COM est capable d'édicter des règles qui concernent la communication. Qu'est-ce qu'on a le droit de publier sur, sur Facebook Qui a le droit d'avoir un, un statut d'éditeur, etc. Euh, donc, chaque rôle ou cercle qui s'est vu confier un domaine peut définir les règles. Euh, le rôle pour définir ces règles, eh bien, il peut le faire, a priori, en consultant personne. C'est-à-dire que si on m'a confié le rôle site web, je suis seul à énergétiser ce rôle, eh bien, je peux simplement définir la règle. Nous, c'est une mécanique qu'on utilise beaucoup, dans le sens où, quand on se rend compte qu'il faut poser une règle sur quelque chose, mais que ce n'est pas suffisamment important pour qu'on prenne trop de temps collectif à essayer d'imaginer la meilleure règle, eh bien, on confie un domaine d'autorité un rôle en lui disant eh écris-nous une règle il va simplement travailler tout seul ou travailler en consultation <cười> travailler en consultation et pondre en tout cas une première version de règle qui sera fonctionnelle la plupart du temps euh, par contre un cercle ben lui, il doit quand même rentrer dans un processus collectif pour écrire ces règles-là. Par exemple, le cercle communication, à moins d'avoir dispatché les choses à des rôles, eh bien, il va se retrouver dans une réunion qu'on appelle de réorganisation. Pour ceux qui connaîtraient l'holacratie, c'est la réunion de... Oh, je commence à oublier mon vocabulaire holacratique. Euh... Réunion de gouvernance, voilà pour faire valider les règles selon un processus collectif qui est la plupart du temps et dans la plupart des façons de pratiquer la gouvernance partagée, la prise de décision par consentement. Ce n'est pas au lien pilotage ou au premier lien de définir seul la règle qui concerne un domaine qui a été confié à son cercle. Et puis, dernier point, mais pas des moindres, les règles qui sont associées à des domaines eh bien, elles sont valables pour toute l'organisation. Si on confie le domaine remboursement des tickets à un rôle quelconque dans un groupe financier et qu'il définit de quelle manière ça se passe, eh c'est la façon dont ça va se passer pour toute l'organisation. Les règles, Là, je parle de règles associées à des domaines c'est parce qu'il y a aussi des règles qui ne sont pas nécessairement associées à des domaines. Dans un groupe, dans un cercle, on peut décider de prendre, de, de poser un certain nombre de règles, nous on les appelle aussi parfois « bonnes pratiques », que euh, le vendredi soir, euh, dans ce groupe-là, on fait un apéro de 5 à 6. On comprend bien que ça, ce n'est pas une règle qui va nécessairement s'imposer par elle-même à l'ensemble de l'organisation parce que c'est une règle qui n'est pas associée à un domaine qui est vraiment propre à l'organisation des gens qui font partie du cercle. Donc, par exemple, si je reprends mon, mon petit schéma un peu simplifié, qui définit les règles sur ce qui est publié sur le site Internet Eh bien, c'est probablement euh, celui qui s'est vu confier le domaine site web. Qui décide sur la façon d'interagir sur les réseaux sociaux Il n'y ben, a rien de plus précis que la communication. Donc C'est le cercle ou le rôle qui s'est vu confier le domaine d'autorité sur la communication qui va se décider. Qui va décider de la politique de remboursement Ben, ce n'est pas le rôle budget. Enfin, pardon, ce n'est pas le rôle budget. Ici. Là, c'est le domaine d'autorité sur le budget. Ce n'est pas la personne qui s'est vue confier le budget. Parce qu'a priori, budget et politique de remboursement, c'est quelque chose de différent. Mais encore, ce n'est pas sûr. D'accord Ça dépend peut-être de l'interprétation. Et là, on va rentrer dans la précision au niveau de l'expression des domaines d'autorité. Et puis les vacances, ben les vacances, clairement, ce n'est pas du budget, ce n'est pas de la communication. Donc, c'est dans cette zone bleue indéfinie. Et on reviendra sur cette zone bleue. Enfin, on va y revenir assez vite parce qu'on en parle déjà ici. Donc ici, euh, j'ai poussé mon schéma un petit peu plus loin. C'est que soit parce qu'on y a beaucoup réfléchi, soit parce que c'est des choses qui sont apparues dans le courant de l'organisation, eh bien, de cet ensemble de décisions, on a créé plusieurs domaines d'autorité. Euh, et puis, quand on crée plusieurs domaines d'autorité, ben, il peut arriver deux choses, euh, souvent. Euh, la première, première flèche rouge, c'est le duo, c'est des zones de recouvrement. On a créé un domaine d'autorité budget et puis on a créé un, de, un budget d'autorité finance qu'on a confié par exemple à deux rôles séparés. Et à un moment donné, en interprétant ces limites quand même assez floues que sont budget et finance, il se retrouve à penser que « Ah, mais pourquoi tu as fait ça Ça appartient à mon domaine. » Non, non, ça appartient au mien. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire à cet endroit-là Eh bien, il va falloir rediscuter pour redéfinir des frontières des frontières qui ne se recouvrent pas. Donc, il faudra reformuler budget ou il faudra reformuler finances pour arriver dans une situation où il n'y a pas de ce recoupement. Et comment est-ce qu'on va faire ça Eh bien, en gouvernance partagée, on part du principe qu'on aura beau y réfléchir, on aura beau euh, euh, travailler un maximum sur les mots, on ne sera pas capable d'éviter cette situation. Donc ce qu'il faut faire c'est changer notre façon de l'appréhender au moment où ça arrive. Et c'est en même temps d'offrir les outils suffisamment simples pour que quelqu'un qui perçoit ce recouvrement avant que ça devienne un vrai conflit entre deux personnes qui peuvent plus parler, eh bien, que l'un ou l'autre des acteurs concernés puisse venir dans une réunion, là aussi une réunion de réorganisation en disant il y a quelque chose qui est imprécis dans notre organisation. Ces deux termes-là, ils prêtent à confusion. Je voudrais qu'on retouche celui-ci ou je voudrais qu'on retouche sur celui-là pour lever cette ambiguïté. Et puis, s'en suit une décision collective pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, redessiner les frontières. La deuxième situation qui se présente, c'est la deuxième flèche, celle qui est en bas. C'est quand tout d'un coup, il y a une décision en fait, qui appartient à. À personne donc tant qu'elle appartient à personne cette décision ben, elle est censée remonter euh, au niveau du cercle d'ancrage où il y a une décision qui sera collective qui sera prise et si c'est pas ce qu'on souhaite si on souhaite pas passer autant de temps parce que par exemple comme c'est tu sais, sur la flèche ici on est dans cette zone qui n'est pas trop importante eh bien on va faire la même chose en réunion de réorg. on va préciser notre carte des domaines d'autorité de, de, on va rajouter un nouveau domaine qu'on va confier à un des rôles de l'organisation, voire créer un rôle pour l'occasion, histoire de clarifier cette situation. Donc ça, c'est euh, euh, un outil particulièrement puissant en gouvernance partagée. C'est toute cette panoplie d'outils qui permet de re-questionner et de faire évoluer cette carte des domaines d'autorité au fur et à mesure qu'on les confronte à la réalité et à l'action. Parce que si on devait, comme ça peut être souvent le cas dans un système centralisé, les penser et les définir une bonne fois pour toutes parce qu'on n'a pas vraiment de processus de feedback qui nous permettent d'ajuster, eh bien, euh, on va limiter au maximum euh, cette délégation. Et du coup, on va limiter la capacité des gens à être autonomes, à prendre des initiatives, à être créatifs dans leurs actions. Donc, Si on veut, faire une, si on veut pratiquer une gouvernance agile et libérer le potentiel des gens, eh c'est un bel outil qui, en gouvernance partagée, ne nécessite pas trop de temps pour être mis en place parce qu'on peut partir avec des choses assez grossières et les affiner dans le temps. Et puis, il y a encore un, un point euh, intéressant, parce qu'on aura beau faire tout ce bleu, on ne va pas réussir à créer suffisamment de petits ronds jaunes pour tout couvrir. Donc, à tout moment, on va tomber sur des décisions à prendre qu'on euh, qu n'a pas réussi à réglementer. On n'a pas réussi à donner les informations à l'équipe sur comment ça se prend à cet endroit-là. Et pour ça, eh bien, on peut choisir un petit peu le modèle qui peut nous intéresser de, de vivre et de pratiquer. Et il y a une grande différence entre la façon de faire anglo-saxonne et la façon européenne. La culture anglo-saxonne, euh, c'est un petit peu caricatural, mais c'est quand même, c'est quand même ça. C'est tout ce qui n'est pas interdit est permis. D'accord Ça veut dire que tout ce qui est indéfini là tout ce qui n'est pas de la communication et tout ce qui n'est pas du budget, eh ben, ouais, en gros, ça veut dire que je peux faire. Je n'ai pas nécessairement besoin de consulter les gens. Alors qu'en Europe, on a plutôt la philosophie de tout ce qui n'est pas permis est interdit. C'est-à-dire que si on n'a pas pris le temps de le, de le, de le définir, eh bien je, je me dois d'aller demander l'autorisation. C'est-à-dire je me dois soit de consulter le groupe, soit de consulter le chef. Et alors Après, là, c'est vraiment une histoire de culture d'entreprise euh, et de posture individuelle des membres qui font euh, partie de cette entreprise. Mais c'est vrai que si on arrive dans le tout ce qui n'est pas interdit est permis, eh bien, ça permet de vraiment voilà, laisser un certain nombre de choses émerger. Et puis quand tout d'un coup il y a un truc là, ah, il a fait ça tout seul, c'est OK parce qu'on était sur la notion ce n'est pas interdit, donc c'était permis, mais on n'a pas trop envie que ça se reproduise. Eh bien, on corrige le truc pour que la fois d'après, on aille rajouter un domaine d'autorité avec une règle, avec un, un processus pour, pour y répondre. Alors que si on est dans l'autre version, si on est dans la version européenne de tout ce qui n'est pas permis est interdit, eh bien, on a toujours l'inquiétude de savoir est-ce que je suis en train de bien interpréter mon domaine d'autorité, est-ce que, est que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, et puis il y a un petit peu moins de spontanéité et de rapidité dans la mise en place. En tout cas, c'est un aspect sur lequel ça vaut la peine de questionner l'équipe, en fait. De regarder, de présenter clairement ces deux situations en disant qu'est-ce qu'on a envie de vivre au sein de l'équipe et de voir si tout le monde est aligné ou bien s'il y a des besoins différents déjà qui s'expriment simplement là-dessus. Voilà. Et puis, euh, dernier point, euh, parce que quand on parle de domaine d'autorité, on aborde la question du pouvoir. C'est-à-dire si je me suis fait, comme je le disais tout à l'heure, confier le domaine d'autorité du site Internet, eh bien, potentiellement, j'ai un certain pouvoir. Le pouvoir de changer d'hébergeur, le pouvoir de changer le design du site, le pouvoir de modifier l'arborescence, etc. Et ça peut dans certaines situations, est très être, être effrayant pour certains. Certains qui auraient vécu des abus de pouvoir ou qui ont tendance à avoir un mental qui pense à ça, ils pourraient freiner la distribution des domaines d'autorité. Donc, quelles sont les mécaniques, et là je parle vraiment de gouvernance partagée, qui permet d'éviter ces abus eh bien Par exemple, si on fait le lien avec l'ouvrage de Frédéric Laloux, qui s'appelle Reinventing Organization. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de le lire. Il y a un, un, une méthode de prise de décision euh, qui est souvent citée, qui est la sollicitation d'avis, qui s'appelle euh, Advice Process en anglais. La sollicitation d'avis, ça consiste à dire, avant de prendre une décision, chacun doit aller consulter celles et ceux qui sont impactés ou concernés ou compétents sur le type de prise de décision. Voilà, par exemple, je décide qu'il faut changer la photocopieuse, eh bien, je dois aller consulter les utilisateurs de la photocopieuse au minimum, euh, voire des gens qui ont des connaissances techniques meilleures que moi pour, pour ça. Et donc, une façon d'éviter des abus de pouvoir, bah, c'est de définir une politique générale, donc la politique au sens règle, une règle générale dans l'organisation que la prise de décision qui prime, c'est la sollicitation d'avis. Donc, Dans ce cas-là, même si je me suis fait confier un domaine d'autorité sur le site web, ça veut dire que quand je veux agir dessus, je dois au moins consulter les gens qui sont concernés ou impactés. Alors, La sollicitation d'avis, c'est quelque chose d'assez flou, dans le sens où les gens qui sont concernés, impactés et compétents ce n'est pas quelque chose qui est explicite. C'est généralement au feeling de la personne. Donc ça, c'est une façon. Une deuxième façon, euh, et ça, ça s'adresse peut-être particulièrement à ceux qui ont fait des formations avec nous, qui connaissent le lacratie et qui connaissent un petit peu ces, ces trois dimensions euh, de définition d'un rôle que sont la raison d'être, les attendus et les domaines d'autorité c'est de cadrer ce domaine d'autorité avec des attendus, c'est-à-dire de dire on confie le site internet mais on attend donc d'où le terme attendu, on attend que avant toute, euh, je sais pas mise à jour conséquente, euh, le rôle graphisme et le rôle marketing soient consultés. Ça permet d'expliciter un petit peu les situations où on a envie de, ouais, voilà, de de, de consulter, c'est un petit peu plus précis que la version que j'ai dit tout à l'heure, qui est la sollicitation d'avis euh, indéfinie. Donc ça, c'est les façons de le cadrer de façon législative, c'est-à-dire dans ce qui est écrit. Et puis après, on peut arriver dans les situations où malgré ces éléments-là, il ben, y a des gens qui font des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, euh, euh, ou qui malgré tout abuse et qu'on a besoin à un moment donné de, de reprendre un peu le contrôle. Et ça va se faire avec les deux points. Le premier, c'est ben, de retirer par exemple un domaine ou bien de le préciser un peu mieux euh, s'il y a un dysfonctionnement qui a été constaté. Et puis, de façon ultime, ben, c'est de retirer la personne qui est en charge du rôle euh, si elle n'arrive pas à être en responsabilité vis-à-vis -vis des domaines qu'on lui a confiés. Pour mettre quelqu'un ben, qui est plus euh, euh, qui est plus à même de respecter les règles qui ont été posées. Voilà. Alors moi je suis au bout. Euh, donc ce que si je devais synthétiser, je n'ai pas fait le slide de synthèse, c'est dommage, je regrette là. Euh, si je devais synthétiser ce que je vous ai dit, c'est que le premier, bah, de vous rappeler des objectifs. L'objectif, c'est de minimiser les chances de conflit liées à des interprétations différentes de ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et puis, c'est de fluidifier ou d'augmenter la rapidité des décisions. Et pour ça, ça nécessite de définir le plus précisément possible un ensemble de décisions parmi l'ensemble des décisions de l'organisation, un, un sous-ensemble, et puis de le confier soit à des rôles, soit à des cercles. Et ces rôles et ces cercles, eh bien, ils vont avoir la possibilité de prendre un certain nombre de décisions par eux-mêmes, de définir envers les autres membres comment ça marche en posant des règles, voire de valider les différentes demandes qui leur seront retournées. Et puis, cet ensemble de choses, eh bien, on a meilleur temps d'être dans un processus basé sur l'agilité où on peut poser une première base et les faire évoluer dans la réalité que d'essayer de se poser à un moment donné autour d'une table pour dresser la carte parfaite de ce qu'on souhaite voir. C'est un outil qui est assez technique, mais qui amène vraiment beaucoup de confort dans la prise de décision au sein d'une organisation, d'autant plus quand on est dans une organisation comme par exemple Instant Z qui est un petit peu éclatée géographiquement, euh, parce que quand je suis dans un bureau entouré de mes collègues, je peux peut-être très facilement poser des questions, ça vous va si je fais ça Et puis capter un petit peu le sentiment du groupe, alors que quand on est en télétravail, eh bien, euh, on a besoin de pouvoir avancer euh, parce que ce même type de requête par WhatsApp ou par email, eh c'est plus compliqué. Voilà. J'ai terminé avec ça. Euh... J'ai voilà, juste mis un slide comme ça pour vous rappeler ben, que l'instant Z, on euh, est un organisme de formation et d'accompagnement à la mise en place de la gouvernance partagée. Et puis, on a un certain nombre de, de dates là qui sont euh, organisées, soit sur Zoom, soit sur... Euh, en, en, Puisqu'on puisqu peut de nouveau donner des formations en présentiel, il y en a qui sont planifiées à Présil ou à Bienne. Euh, en juin ou en septembre, je crois qu'on n'en a pas tellement le mois prochain, parce que le mois de mai, c'est un mois où il y a plein de congés dans tous les sens. Et je crois qu'on a abandonné l'idée de réussir à placer quelques jours consécutifs de formation. Voilà, je suis au bout et euh, je vais arrêter la diffusion live. Euh, comment je fais pour arrêter la diffusion live